Alors par rapport à vos qualifications, aujourd'hui, une des possibilités qui s'offre à vous au niveau des métiers de l'éducation, c'est le poste de professeur des écoles contractuelles. Cette journée, ce bureau d'aide à l'embauche aujourd'hui, il s'inscrit dans une campagne qu'on mène depuis la rentrée de septembre pour un plan d'urgence pour le service public d'éducation en Seine-Saint-Denis. Alors nous, ici, en Seine-Saint-Denis, on s'inscrit dans la campagne confédérale qui a été initiée sur les bureaux d'embauche. Donc on a décidé de cette action qu'on mène aujourd'hui en partenariat avec nos camarades de la CGT chômeurs précaires et nos camarades des territoriaux, municipaux et du département. Aujourd'hui, en fait, ça s'articule autour de tous les métiers qui sont et qui touchent de près ou de loin le service public d'éducation. C'est-à-dire qu'on pense toujours éducation nationale, les enseignants. Mais il y a énormément d'autres métiers, notamment ben, les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap, les surveillants. Mais on a également toutes les personnes qui sont salariées, soit des municipalités, soit du département, soit de la région, notamment ben, les cantiniers, les cantinières, les agents d'entretien euh, et tous ces métiers-là qu'on renseigne et qu'on euh, présente aujourd'hui au public. Quand on parle éducation nationale, on parle souvent enseignants voilà, il qu'il y a d'autres corps de métiers dans l'éducation nationale et c'est important qu'on soit tous représentés aujourd'hui au bureau d'embauche voilà, pour montrer la multitude de métiers possibles au sein de l'éducation nationale. Nous, on constate qu'il y a un besoin parce que malheureusement, les personnels qui travaillent dans les services de l'éducation ben, ont été frappés par cette pandémie, qu'on a manqué de personnel encore plus que d'habitude et qu'aujourd'hui, nous, on a ce besoin de personnel qu'on revendique et qu'on va présenter à notre employeur en disant « Voilà, on a des besoins, nous, la CGT, on a trouvé des personnes qui souhaitent euh, travailler sur ces postes-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on vous demande, c'est de les recruter. Les profils sont multiples. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'on a beaucoup de personnes en, grande, en situation de grande précarité qui viendraient nous rencontrer pour des postes à faible qualification, mais ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, on a énormément de jeunes et de moins jeunes qui sont hautement qualifiés avec un voire deux masters parfois et qui viennent postuler à des emplois qui, auxquels ils ne pensaient pas. C'est-à-dire qu'on a des personnes hautement qualifiées qui viennent postuler à des emplois dont le niveau de qualification requis est le bac, alors qu'en fait, elles pourraient postuler à des emplois d'enseignants contractuels pour lesquels on demande un bac plus 3 ou un bac plus 5. Euh, ce travail interprofessionnel, pour nous, au niveau de la CGT-Educ, c'était l'essence même de la CGT, ce travail interprofessionnel. On travaille déjà avec les camarades des territoriaux euh, sur des initiatives et des actions lorsqu'il y a des problématiques qui touchent des municipalités dans les écoles, qui touchent le département dans les collèges ou qui touchent la région dans les lycées. Donc euh, il y avait un, un vrai sens, on avait déjà des, des contacts, on se connaissait déjà et pour nous ça faisait sens du coup de faire une suite et de les associer à notre, à notre activité, à notre initiative d'aujourd'hui en tout cas. Alors aujourd'hui ce qu'on fait c'est un peu la double besogne, c'est-à-dire qu'on va euh, conseiller les personnes qui viendraient nous voir en leur disant comment postuler à des postes qui les intéressent, donc on va les accompagner dans leur démarche, on leur explique également comment s'inscrire et comment participer aux éventuels concours de la fonction publique, s'ils seraient intéressés pour intégrer le corps des fonctionnaires, mais nous, on va également collecter ces lettres de motivation pour pouvoir nous les déposer de notre côté en fonction des métiers qui sont recherchés qui sont demandés et pour que ce soit une force pour nous aussi en tant que syndicat parce qu'on a de nombreuses instances avec l'administration, avec notre employeur pour lesquelles on demande régulièrement des ouvertures de poste, pour lesquelles on leur dit et on leur prouve par A plus B qu'il manque des personnels et nous on va leur dire, on va leur déposer donc ces, euh, ces candidatures pour leur dire Aujourd'hui, on a besoin de personnes, ces personnes existent très concrètement et euh, c'est à vous, notre employeur, de pallier à ces manques en contactant ces personnes et en leur proposant des contrats parce qu'elles disposent de toutes les qualifications requises. Alors on collecte toutes les coordonnées des personnes qui viennent nous voir aujourd'hui pour déjà leur assurer un suivi, c'est-à-dire qu'on leur demandera si elles ont pu postuler, à quel poste et dans quel lieu géographique du département pour pouvoir vraiment les accompagner et les suivre. Mais on fera également un suivi au niveau de l'administration et on leur demandera régulièrement des comptes en disant ben, on, on sait que Tant de personnes ont postulé sur, euh, sur ces emplois-là, on sait que tant d'autres personnes ont postulé sur ces postes. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes de ces recrutements Est-ce qu'elles euh, ont bien été prises en considération Est-ce qu'elles sont bien euh, retenues Et est-ce que vous avez commencé à recevoir euh, les demandeurs et les demandeuses d'emploi